Voilà, nous sommes arrivés au château de la par bah, où on va commencer par les. Tiens, il y a Aaron qui se balade là-bas. Où vas-tu Ah il y a un fantôme derrière. Il va là-bas. Faut peut-être que je le suive. Et le fantôme, il est parti. On va aller lui dire bonjour. Tout un gentil. Oui oui j'arrive. Je dis bonjour. Ah c'est un méchant, en fait. Il m'a fait perdre de la vie. Ok. Je pensais que les fantômes de Pouda étaient gentils. Marie, je suis là Je sais, je sais, j'arrive. Oh, il m'énerve, hein bien c'est que j'ai juste à le suivre parce que sinon euh, j'aurais pas su euh, aller à droite à gauche alors. il y aurait du choix quoi bon bah je vais pas tout droit je me suis le méchant fantôme ah euh, oui deuxième étage ok Et... sûrement si Rogue ne m'avait pas attrapé dehors, Nick. Parfois, euh, les règles existent pour une bonne raison, rien qu'elles m'échappent parfois. Vous ne devriez pas être debout si Mieux vaut aller à la salle commune de Gréchondor avant que le professeur Rogue me râle. En revoir, Nick. Bon, celui-là avait l'air gentil. Il avance pas vite, Ron. J'avance plus que ça, hein. Il... Bon, sauf qu'il se pousse pas. Bon, oh, et ensuite Ok, bon. Ah, et il est reparti en haut. Il y a des portes là. Oh, oui. Et, et je me fais attaquer par un livre. Bon, bah, va falloir euh, des chocos grenouilles. Il y ou Renouille en haut, je pense, oui c'est grand hein. dans le château Poudlard de la PS1 euh, le château n'avait pas autant d'étages je pense de l'école des sorciers en tout cas bon, attention, je touche les fantômes apparemment C'est ou euh, faut que je dise un mot de passe ici là. capot de dragon ne s'ouvre pas Impossible d'entrer dans la salle commune elle veut le mot de passe C'est dans le film quoi Évidemment je le veux sinon comment savoir que vous n'êtes pas des serpenteurs déguisés en griffondor Plus ça ou ça pas à dégorri Vous voilà on dit que vous allez être renvoyé pour avoir foncé sur le sol cogneur avec une voiture la On a velair mieux On n'a pas été renvoyé Ah c'est en toucher. <rire> Dans le film c'est capot de draconis, un truc comme ça. Ça veut rien dire hein, bien sûr. Enfin, je pense. Enfin français en tout cas. Ok. Ça me fait penser à la Joue Compte, ça, mais bon, ça y ressemble pas vraiment un petit peu quand même. Et là, ça me fait penser à la Reine des Neiges, un petit peu. C'est juste la tête, quoi. Ouf. Je me demande c'est qui, d'ailleurs. Si vous savez, hein, dites-moi dans les commentaires. On va là-bas. Là Je sens qu'il va se passer quelque chose de mal. Je sais pas pourquoi. Ah oui, il faut pas... Je crois qu'il faut pas qu'il me voie, là. Je sais pas ce que je dois faire, hein. Enfin, je sais pas, en fait, s'il... Voilà, c'est ce que je pensais. Faut pas qu'il me voie, en fait. Je sais pas pourquoi. Tiens. Je m'en doutais que c'était un passage secret. Ah, Harry Te voilà, enfin On m'a parlé de la Ford Anglia. Maman sera folle de rage mais ça devait valoir le coup de voir la tête de rock quand vous avez atterri. Ouais, si on veut. Excusez-moi. bienvenue dans notre boutique. Oui. Prends tout ton temps pour admirer nos merveilleuses farces pour sorciers facétieux. Nos prix sont tout à fait raisonnables. Indiqués dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, la dragée surprise de perte crochu Tu trouveras forcément ton bonheur ici. On ne va pas forcément avoir tout le texte, tout le texte sur la caméra. Alors... D'Edgar Strucker 30 dragées surprise de Bertie Oula, Crochu Je les ai pas C'est qui qui m'a parlé Ah c'est Fred et Georges. Prends tout ton temps pour faire ton choix ah, J'ai pas assez Combien scarcelles à boule puante 20 dragées surprise de Bertie Crochu Ah quoique que j'ai peut-être assez Des ballons lumineux increvables. Combien ça coûte 20 dragées surprise de Bertie Crochu Je sais pas quoi ça sert et combien pour une fiole de potions veganvelle 100 drages et surprises de verticrochu alberic Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse, c'est combien 30 drages et surprises de verticrochu Moi je suis pas du tout à quoi ça sert Fais un petit tour Harry Ouais bah je vais pas... Ah oui il y en a là aussi Bon bah, je repasserai plus tard si j'en ai besoin ça, ça me rappelle euh, les lavabos là dans le film. <rire> J'adore si ce passage. D'ailleurs, pas. il est en plein milieu du truc. Bref, il il sert à quoi le livre, là Combien, le livre du sort à, surprise de à mon avis, euh, ce livre-là il me servira plus que je peux l'acheter. Je n'ai pas assez. Faire ton choix. Oui bah je vais pas faire de choix je pense. Pas pour tout de suite Donc là il y a une porte, euh, il y a quoi d'autre dans le coin Les toilettes, ah ça ça me rappelle des souvenirs aussi de films avec euh, l'ugre C'est dans le 1 ça, c'est avec l'école des sorciers, avec l'ugre Sinon dans le 2 c'est avec Hermione là où elle se transforme en chat Je sais pas si, si ça va être le cas dans le jeu vraiment nostalgique ah, les films je les ai vus je sais pas combien de fois tellement qu'ils sont géniaux quelque chose t'intéresse bah je sais pas il faudrait des souder hein. apparemment je n'ai pas ça je sais pas si je vais là bah là bas il n'y a rien c'est juste les toilettes on va aller là est ce que c'est ouvert ah il dirait que non, pas ouvert Genre ça dit même pas si c'est que c'est familier. Rien de tel que les boules puantes pour se débarrasser d'un préfet. Mais je ne t'ai rien dit. Mmh. Ouais je pense que faut, ça ça veut dire qu'il va falloir que j'achète des trucs. Puantes voilà, mais j'en ai déjà. Comme ça j'avais fait déjà tout à l'heure. Il a pas de sous de quest C'est C'est combien le paquet de boules puantes va drager surprise de Bertie Ouais, mais j'en ai qu'un dragé à part, <rire> euh, donc je peux rien acheter. Bon, oh, puis j'en ai des boules puantes, j'en ai quelques-uns. On va repasser par là, donc. Alors, qu'est-ce que je dois faire du coup Quoi qu'il me voit, l'autre. Je crois qu'il me voit et je sais pas du tout qu'est-ce que je dois faire. Mince, qu qu'est-ce qu'il fait là, Harry Potter Voilà, <rire> j'étais coincé contre le mur. Bon il était pas content mais ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très méchant J'étais coincé contre le mur C'est ça qui m'a fait perdre mes moyens Alors par contre je sais pas du tout... Attends Je vais regarder sur... le Fin de la journée, c'est tout ce qu'on dit Ok. Ah je peux finir la journée Voilà, c'est ça qui fallait que je fasse. Parce que là, j'ai rien à faire, en fait. Ah, ah, la belle chambre. Moi, je hésite. Hein. C'est bien fait, hein. Ça peut des vieux jeux ça bien. On Chouette. des escaliers. Je sais pas où, où ça nous amène. Bonjour Ron, tu sais par quoi on commence On m'a dit que c'est une leçon de vol. Oui, c'est ça. Je te retrouve en bas dans le d'entrée. Une séance de vol Ça doit être le balai, ça. Le kuditch. Moi je visite un peu. Hein. Il y a un livre là. Est-ce que je peux le consulter Non. Non, non il y a des passages secrets aussi. Que Il y a un jeu d'échecs là. Ou c'est un jeu de dames, je sais pas. Non, ça doit être un jeu de dame, je crois. Ouais, c'est un jeu de dame. Là. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Voilà. ça c'est que si je suis perdu pour dire ça hein. euh, donc je peux passer là je peux passer là donc là c'est là où je suis arrivé donc, on peut y retourner tiens on n'avait pas vu ces tableaux là Qu'est-ce que c'est que ça un passage secret Non, même pas. C'est juste un, un décor. Là il y a une porte. Ah là on était passé par là, on est arrivé de là. Je me souviens de ça, c'est pour ça. Euh, <rire> qui ressemble à la Japonne Ouais. Ah. c'est pas vrai je suis où là mort bon, là voilà, ici est ce qu'il est en... elle est encore là la personne non j'arrive pas à voir non apparemment il n'y a personne là. Oh, mais je sais pas si, si c'est normal que je revienne ici. J'ai plus la personne, certes, mais... Je vais retourner là-bas alors voir. C'est fermé à clé. Ah Je peux plus y aller non plus ici. Bon. pas dû prendre du prendre le bon chemin. Donc là-bas, je sais pas. Là, ouais. Peut-être qu'il faut que je retourne en arrière. Hein, J'en sais rien du tout. A bien voir. Bon déjà, je vais remonter monter. Ah oui, donc j'étais arrivé là. Là, il y a Donc je reprenne, euh, bah là où il y a le, la Joconde, entre guillemets. Alors... Bah moi je fonce sur les canapés. Euh. Voilà, c'est de ça que je parlais. Je retourne ici je pense. Ça. Tu veux pas parler avec moi Oh là là, il va falloir que je supporte toute une année de cours avec Gilles de Roi oh. <rire> J'avais envie. Attends, encore un. Ok, ben il faudra peut-être que je revienne ici au bout d'un moment. Donc là il y a une porte, ok. <rire> là-bas il y a des portes partout aussi. On va voir si c'est ouvert ici non c'est fermé. Je ne peux pas entrer par là. Ok, ouais. il faut déjà aller là-bas. Coucou toi, Grif Thunder. Le carte est un véritable aimant à sorcière. Ouais je sais euh, ce que je dois faire en fait c'est aller euh, au Quidditch. Je me fiche de ce que disent les autres filles. Moi je trouve que Le carte se prend trop au sérieux. Ok. Euh, je vais aller voir là, aller voir là. il n'y a rien d'accord vous avez des pièces comme ça où il n'y a rien du tout alors par contre il y a des grillages là donc ça me met peut-être à... attendez j'essaye de faire un zoom il y a peut-être un truc derrière là bon d'une tour salle de classe bah, je vais hésiter hein. tiens ça ça me fait penser au miroir magique euh, dans l'école des sorciers bon bah je suis tout seul à travailler il n'y a que moi qui est motivé les gants <rire> se casse il y a quoi là un truc pour sauvegarder déjà, pour faire ça. Ok, et il y en a deux portes. Je vais commencer par celle-là. Ah, Je ne vais pas passer par là. Elle est là. Fermée aussi. On en face. Il y a quoi ici Une porte aussi wow, Vous avez vu tous les cadres qu'il y a Je vais voir si c'est ouvert ici déjà. Ouais, non, c'est fermé. Voilà, oh, là -bas. Tous les cadres qu'il y a. Euh, je, je sais plus si je suis venu. Là. Je pense pas. Ah, c'est ouvert. Je sais pas, abordé <rire> Bah si, je suis venu, là. Ah bah c'est grand là-dedans, c'est per Est-ce que les deux oiseaux là ils me disaient quelque chose Donc, Je les avais bien vus déjà. On descend. Tiens il y a encore un euh, qui ressemble à la <rire> Juconde. Alors on dirait Mozart un peu sur le côté. Là, là moi on dirait, mais en plus moche. <rire> bon, ici il y a quoi il y a Du monde. J'ai pas de cartes. J'en disais quelques-unes. Tu fais la collection des cartes des sorcières et sorciers célèbres Je t'échange la carte numéro 61, Avlock Sweeting, contre celle de Norvel Twonk, la 77. Je n'ai pas cette carte. Tu collectionnes les cartes des sorcières et sorciers célèbres bien. Je t'échange la carte numéro 78, Orti Northernstone entre celle de Daphna Furmèche, la 98. Je n'ai pas cette carte. Je n'ai pas cette carte. <rire> je m'en doutais. Alors, je vais aller voir là. Ah, oh mais... non, pas par là. Non, mais sérieux, quoi. Mais c'est pas la même salle de classe que tout à l'heure, je pense. Il n'y avait pas les tapis verts. Ça doit être la salle de classe de Serpentat, je pense. Hein. Je suis pas sûr, mais... presque sûr, comme. Ah, je vais aller voir là. Non, c'était fermé ici. Je suis allé voir déjà. Oui. On vous parlez de cartes vous aussi je trouve que j'ai le roi de cartes est un véritable mmh. aimant et sorcière ah, elle serait pas amoureuse par <rire> là. oui si tu veux non, elle veut pas parler salle de classe ni ni on va voir. Porte verrouillée ah. non pas oh. y aller Ah, ben regarde. Attaque à pas te mettre là. N'empêche, hein. c'est grâce à lui que j'ai vu ça. Non, ça, ça fera rien, ouais. Oh c'est du serpentin. Hein. <rire> je suis connu. Je ne hein. connais pas, ils savent que euh, je suis à peu. C'est vous là aussi, là, vous me gênez, stylé lui bon on va aller voir, euh... cette porte là elle m'a l'air différente euh... de l'autre c'est fermé là. je vais aller voir ici d'abord vite fait moi ouais, c'est quoi c'est juste une classe aussi ouais c'est juste une classe on se casse on vient à côté la porte est différente, il y a peut-être quelque chose là. Bureau du professeur Dumbledore. Ah, je coup. ne peux pas entrer. Fermé. Ok, c'est le bureau de Dumbledore. Bon, je retourne de là où je suis arrivé. C'est la vraie Je sais plus si je suis allé voir ici, c'est fermé ou pas. Bon. en sous-sol il y a un coffre non le coffre mince je suis tombé dans le tronc enfin, dans le trou dans le fossile il faudrait que je remonte il y a un coffre bon ben, plus tard hein. ah là là je suis deg est-ce que je peux remonter ouais par là Ah, Bonjour. Vous, vous semblez soucieux. Oh, ce n'est pas très important. En fait, Sir Patrick Delaney-Potmore ne veut pas que j'adhère au club des chasseurs sans tête. Apparemment, il n'accepte que des membres dont la tête a été complètement séparée du corps. Je suis désolé pour vous. Ne vous en faites pas, Harry. Je vous l'ai dit, ce n'est pas si important. Bon, ben, au revoir. Donc, moi je devais retourner là. Il n'y a pas grand chose, voilà, c'est bon. bon c'est toujours ça de Numéro quatre hein. Oh, c'est une carte. Euh, du coup, je retourne là. Alors... Ah, il y a des portes partout là aussi. Je euh... J'ai entendu parler de la voiture volante, Potter. Alors, tu l'as <rire> volé ou tu l'as ensorcelé eh, C'est pas moi, c'est Ron. Wow du défi d'incendio ça m'a l'air ouvert et là annexe de la bibliothèque et là là c'est pas écrit Mais je vais aller voir là où c'est pas écrit il <rire> y a une porte là-bas oh là là c'est grand il y a un coffre là. je vais d'abord aller voir à la porte oh, numéro non, 92, Xavier Astrique ok, merci je vais venir si ça se pète jamais non alors, il y a quoi là oh en fait on est dans les égouts là j'ai l'impression je peux pas l'ouvrir ce truc Ah, il y a des... Ah les citrouilles là, ça me ramène de, ça me... Ça me ramène de la vie C'est pas qu'il se couvre au Mais Et on en a pas vu depuis un moment il bon, n'y a rien d'autre Alors... là. <rire> là aussi ce jeu demande de beaucoup d'observations de logique et faut fouiner partout là euh... non il y en a là aussi parfait fait, le... il y a un coffre là aussi est-ce que je peux l'ouvrir c'est curieux ça Faut pas l'ouvrir bon je pense que ce n'est pas ça secret si ça s'ouvre le mur on ne sait jamais <rire> Ouh là, là, ça se pourrait hein bon, non, on se casse il fouiner partout partout partout bon. J'ai bien fait de commencer par la porte Avant de monter Alors là il y a encore une porte Sinon je peux aller tout droit aussi On ouais. euh, va aller voir la porte hein. Ça ça se casse pas Ok Oula Une, une tortue euh. Ah oui. Je vais protéger ça. Ok, ok. Numéro 43, Cyprien enfin, Hudel. Je retourne parler aux camarades là pour ça du coup, je pense. Que, euh... Oh là Je m'en doutais qu'il allait reprendre connaissance avant que j'ai le temps de partir. Il y a quoi là Rien. Là il y a rien. Oh On se déflamme, je m'y attendais pas. Oh Non, je perds plein de trucs là. Non Ah, c'est pas grave. On se casse. Et vite On se casse, casse, casse. Non Ah, j'ai perdu, je sais pas combien de trajets là. Bambou, il y en a pas là, il y en a pas ici. Hein, il y a des Pokémon. Tiens, hop. Bon, on voilà. va être plus prudent. J'en avais 30 et il me reste 29 là, c'est Mais genre, je peux pas les, les tuer. je peux juste faire ça le temps de passer en fait tout. Ok. tout. Okay. ce que j'aime bien aussi c'est qu'on entend des petits bruits euh, des trucs qui craquent un peu comme si c'était hanté, bah c'est hanté de toute façon ce qu'il y a je des fantômes je te les cartes des sorcières et sorciers célèbres, et toi oui. oui. je te donne la carte numéro 75, mongo bonhomme je échange de celle d'Andros l'invincible, la 13 je sais pas si je l'ai je n'ai pas cette ah. carte je pensais que je devais aller au Quidditch moi pour chercher des cartes euh, donc il y a une porte là et là-bas aussi c'est une classe j'étais venu de ta aussi, sinon le tapis vert tout ça Ah. Ouais, tout. Ah, pardon. Je ne peux pas entrer. Non ah, je suis venu ici il me semble alors. Euh... Mais là où il y avait les tortues, il y avait un coin où j'étais pas allé, là, il me semble. Que je peux y oui Attendez, est-ce que je vois rien du tout là Qu'est-ce que je fais Ok, là... là est-ce que j'étais pas allé Ça je suis allé ah, là, Attends, je vais regarder, les buts. Je suis pas sûr hein, mais il me semblait qu'il y avait un coin où j'étais pas allé. Là, ici. Ok, bon. Oh. Il y a du truc là, pas parle Ouais. Je vais lire aussi euh, ce que je dois faire. Il tout le monde, là. Retrouver Ron les Ron dans le hall d'entrée. Suivre une leçon de vol avec Madame Bibine sur le terrain de vol. Oui, donc ça c'est le Quidditch. C'est bien ce que je disais. Donc en fait, faut que je trouve Ron. Bon, en attendant, on visite. Hein. Bon, je trouve des objets, des cartes, tout ça là. Et là, euh, je suis au combien le Deuxième étage. Premier étage. Okay. Bon, on va visiter ici, puis on va y aller après. Hein. On dirait Peter Pan, mais en version euh, fille ou euh, version chevelu. Peter Pan et des cheveux longs. Alors, je sais pas par où commencer. On va commencer même par là, cette porte-là. ici ah, c'est encore un coffre euh, verrouillé il ya deux portes là et après ça ramène euh, aux escaliers ok bah écoutez, euh, je vais commencer par là Faut mieux commencer quelque part ah, ferme. je peux pas passer par là on peut tirer plus tard ah, fermer aussi, ok on voit comme ça, c'est clair, va Un décembre, On porte ici, hall d'entrée, ah c'est là, bon, on va y aller tout à l'heure, vous euh, ici là, c'est quoi ce bidule là, ça pas c'est quoi le truc vert là non, bah, je suis, euh, suis aller voir partout moi, et, euh, go là normalement on va retrouver run Oui. Malheureusement, je n'ai pas de cours avec Gilles de Roi Locarp cette année. Ah bon? Ok. Je fais une petite sauvegarde. Ensuite, on va aller. Ah, on dirait qu'ils sont là-bas en train de m'attendre. Et je ne suis pas allé là-bas non plus. On ira plus tard. Parce que c'est là que je suis concerné. On dirait que c'est Ron mais... Ouais, c'est lui. Madame Bibine nous attend. Ouais. Comment il me le dit ça bah, c'est où euh, Madame Bibine. Ouais. Ça c'est pour les deux heures. Arrête de coup de là. Est-ce qu'on peut y aller là Ouais. Parce que le dit je pense que c'est dehors. Hein. l'autre Harry Potter là le je Harry Potter je comment ça s'appelle exactement je sur le bout de la langue mais hum, je regarde les décors là. et où madame bibine oui je te parle te plaît. arrêtez de... Bon. Il eh, faut pas que je tire sur les griffondeurs, hein. c'est plutôt sur les serpentards. Bon, on va continuer tout droit. Il y a des chemins aussi sur les côtés, mais je pense que.. Mmh. Eh ça serait pas la maison d'adgrid là-bas là, -bas, là ah, on dirait la Maison Grid là-bas, sur la droite La gauche, bah je sais pas Bon, Serre de Botanique 3 On va y aller Je vois si c'est là où elle est Madame Bibine Ah Madame Bibine c'est avec les plantes <rire> J'ai cru que c'était pour faire euh, du Quidditch moi Et j'ai confondu avec l'autre professeur Oh, C'est plantes qui crient dans les oreilles et tout là, perce les tympans. Et ben, nous voilà nous, en plein stage horticulture. Je suis fouine, je vais peut-être trouver des trucs. Ouais, il a rien. Ici, il n'y a rien. Il y a une vitre de cassé ici. Je m'attarde sur des petits détails Non mais c'est bien parce que les développeurs Ils ont pensé à mettre des choses que Bah non je peux pas rentrer Ah si Je pensais que je pouvais pas mais si des plantes une grosse racine là, qui est on dirait une main d'ailleurs euh, trois doigts là qui essayent de pénétrer dans le... dans la terre c'est une petite huître cassile bah j'entre je hein, même si ça sert à rien on sait jamais si je tombe sur, sur une belle surprise par enfin, contre c'est une mauvaise surprise pas d'objet là apparemment ça m'a fait peur oh les gars j'ai sursauté hein. je vous jure dommage qu'il n'y a pas de fesses je vous jure j'ai sursauté <rire> vous avez rigolé j'ai bien sursauté hein. c'est pourtant pas un jeu d'horreur hein. c'est pour sursauter ouais, il y a un truc qui brille mais j'ose pas y toucher coup. je suis du coup ah, j'avais euh, euh, peur que ça m'attaque Bon ça c'est quoi Je peux pas y toucher Ah si, je le disais aussi Ok Je sens-le ça vous Si je fais ça Ça fait rien du tout. Bien ça fait rien. Et si je fais ça, en après fait, je le gaspille. Ouais bah je vais gaspiller <rire> J'ai jeté une bombe puante dessus. Il y a quoi dedans Par des plantes. Je sais pas si je dois aller dedans. Moi je vois rien à part des plantes Mais c'est bizarre quand même C'est là qu'il faut que j'aille non Attends, Je vais regarder sur le... Je sais pas si ça m'a plus que ça mais... Ah j'ai ça Une carte okay. Suivre une leçon de vol avec madame Bibine sur le terrain de vol bah, euh donc j'ai rien à foutre dans les plantes c'est mieux ce que je pensais bon bah on part donc on va ah j'ai vu un truc euh, marqué là euh, j'ai rêvé ou j'ai vu un truc là j'ai cru voir écrit ramassé ah, moi je pense que j'ai rêvé bon ça y est je perds la tête on ça, ça, ça un peu à bon, il n'y a pas de fontaine d'eau par contre. Et ça manque des fleurs. Ah ah ça ça, ça s'appelle une ellipse, ce qu'on vient de voir. C'est un terme cinématographique. Je vais retourner sauvegarder, on va se retrouver à la prochaine partie les gars. Pour pas que les épisodes durent trop longtemps. prochain épisode, salut